Et salut à tous les amis de l'Internet. J'espère que vous avez tous ce magnifique. Ma personne pour une nouvelle vidéo, compagnie à personne. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur le Skyblock d'iPixel Et je vais vous expliquer enfin pourquoi je suis parti depuis 3 millions de mois. Donc, comme vous savez, les amis. Il y a eu une pandémie mondiale. J'ai décidé euh, de me tirer une balle dans le crâne. Non, je rigole, est, ceci est une blagounette, les amis. J'ai décidé euh, de vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas fait de vidéo, pas de live pendant un bon moment. Euh, qu'est-ce qu'il qui est le plan pour le futur de la chaîne et euh, qu'est-ce qui arrive. Donc, euh, pour l'instant, les amis, avant que la vidéo commence, je veux quand même vous dire qu'il euh, y a plein de giveaways sur mon Discord. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui jouent au skyblock d'Apixel et qui me suivent pour le skyblock d'Apixel, ne vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos qui arrivent et il y a plein de giveaway en cours sur mon Discord. Si vous voulez savoir toute l'actualité du Skyblock des Pixels, allez rendez-vous sur mon Discord dans la description. Pour ceux qui sont fans de PvP Faction et qui me suivent depuis Skill PvP, K-Faction et tout ça, j'ai entendu parler que K-Faction allait réouvrir très bientôt. Malheureusement, comme vous savez sûrement, je ne suis plus dans le staff depuis longtemps. Malheureusement, ma pire erreur a été de vendre K-Faction. Et euh, je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout ça bientôt euh, à propos de K-Faction et tout. Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'il y a un serveur PvP Faction qui va réouvrir, qui va m'intéresser, je vais recommencer à faire des vidéos sur le PvP Faction. Je dois juste me retrouver des nouveaux amis, comme je parle plus trop à Volkin et tout ça. Mon seul mes seuls copains, c'est la salade et Nathan maintenant. Euh, je sais pas, elles sont partis ou toute la bande de copains que j'avais avant, mais on dirait que se sont échappés. Euh, comme vous savez, je les garde en prisonnier. Et là, ben bon, ils sont, tous, euh, ils sont tous disparus, quoi. Genre Volkin et tout ça, ils ont décidé de faire un plan pour s'évader de ma prison. Et euh, malheureusement, ça a fonctionné, donc j'ai plus de copains. Sinon je rejoindrai une faction sur le serveur euh, et puis on essaiera de se faire de nouveaux amis, ça peut toujours être cool. Mais en gros, voici euh, ce que je, je vais en parler aujourd'hui dans la vidéo. C'est plus du skyblock des pixels, de où ce que j'étais parti, euh, mes plans pour le futur de la chaîne et tout ça. Donc euh, assisez-vous, relaxez et soyez prêts à écouter ce que j'ai à dire. Donc comme vous savez les amis, euh, il y a quelques temps, euh, la pandémie, il y a une pandémie dans le monde entier qui est tombée. Et euh, avec ça, il est tombé beaucoup d'aspects financiers euh, dans le monde. Donc il y a beaucoup de compagnies qui ont perdu le... Euh, qui ont perdu leur euh, le statut d'employé, bah, d'employé d'entreprise, il y en a qui ont fait faillite, il y en a qui ont perdu leurs emplois et tout ça. Et malheureusement, au Québec, c'était la même chose qu'en France. Donc, pour ma part, euh, ma mère et mon frère ont perdu euh, leur boulot. Et comme vous savez, je vivais, je vis qu'avec eux. Euh, mon père, je connais pas trop, donc je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Donc, mais bon, Dans mon, de, du côté de ma mère et mon frère ont perdu leur emploi et on a dû euh, eu ressources à moi pour euh, les finances. Et comme vous savez, euh, avant, les amis, euh, J'avais un serveur PVP Faction que j'ai dit justement qui s'appelait Cafaction Et K-Faction générait énormément de monnaie Donc euh, on, je ne vais pas donner les chiffres approximatifs Mais en disant que euh, les 90 premiers jours d'une version de K-Faction Ça pouvait rapporter entre 100 000 et euh, 190 000 euros Donc financièrement j'étais quand même assez bien Disons que j'ai bon, vendu K-Faction, Donc il y avait, le pourcentage de cette une là n'était pas tout à moi Il y avait quand même aussi des dépenses Mais en gros euh, financièrement j'étais bien Et je m'étais fait des économies avec ces petites économies là, les gars, euh, malheureusement, avec la Covid, comme j'ai dit, il y a des voitures, euh, la maison, la nourriture et toutes ces conneries à payer. Et donc, je me suis rendu pauvre. Tous les économies que j'avais, j'en ai plus. Et euh, ça m'a littéralement détruit le moral, quoi, de voir que tu avais tout, que tu pouvais avoir une vie... Euh que tes moyens, tu sais, tu je pouvais manger du resto, des conneries comme ça, tu sais, je pouvais me la payer des sales trucs, les gars. Tu sais, quand, quand on se dit que j'ai quand même un inventaire Fortnite de 3000 balles, j'ai tous les skins Fortnite de la saison 2 à la saison 5 du shop, tous les items du shop et tout, j'ai dépensé masse de dessus sur un jeu que j'ai joué pendant seulement 2 mois, euh, c'est que financièrement, j'étais bien. C'est des trucs que peut-être que j'aurais pas dû faire parce que finalement on se retrouve aujourd'hui dans une pandémie mondiale et je me retrouve avec littéralement 5$ dollars dans mon compte bancaire quoi, donc euh, rip de rip et euh, ça m'a fait perdre ma motivation, donc j'ai décidé à la place de faire euh, la chose intelligente et de grind les vidéos, euh, faire des vidéos sponsorisées et redevenir riche, j'ai perdu la motivation, j'ai décidé d'arrêter de jouer au PC pendant genre presque un mois, euh, pendant un mois j'ai pas touché à mon PC quasiment les gars, je jouais plus à la console donc j'ai retourné jouer à la Xbox 360, euh, Xbox One et tous ces conneries là, j'ai recommencé à jouer je me suis acheté euh, je me suis euh, fait donner un jeu pour noël euh, le jeu nhl 21 et j'ai joué qu'à ça pendant presque un mois et euh, j'ai décidé de revenir euh, sur skyblock j'ai vu qu'il y avait eu euh, l'update de la mine donc les dwarf Mine. Euh, j'ai joué un peu à ça j'ai monté un peu mon niveau de skill de mignon et j'ai vu aussi que euh, j'avais une ligne de snow mignon genre dans mes snow mignon il y avait une ligne de neige enchantée et de genre 2-3 euh, blocs enchantés diamants dans tous les trucs, donc euh, j'ai tout récupéré, ça m'a fait développer euh, mon skill jusqu'au niveau 50 Mais euh, ouais voilà quoi, j'ai aussi ensuite j'ai décidé de graines pour euh, le totem de la montagne, donc j'ai graines jusqu'à la totem de la montagne, j'ai fait quelques petits streams là-dessus Et honnêtement quand j'ai fait des streams les gars, il y en a plein d'entre vous qui se sont sub, qui m'ont supporté financièrement euh, et qui ont été super sympas même si vous aviez pas les thunes pour vous abonner ou quoi à ma chaîne Twitch Il y en a plein qui me mettaient des mots gentils dans le chat et euh, vraiment ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je me suis dit ouais finalement Sais, je suis pas tout seul dans cette situation, il y a plein d'autres gens, je suis sûr. Euh, J'avais la vie un peu plus facile avant, maintenant je, sais, je vais apprendre à vivre un peu avec les trucs un peu plus difficiles. Et c'est pas si grave que ça. Tu sais. Je veux dire, ma mère, elle va retrouver un boulot, mon frère aussi. Et puis, euh, au bout d'un moment, enfin euh, voilà quoi. Peut-être qu'il y aura un moment difficile, je vais peut-être tu sais, plus avoir le, aussi bon internet, avoir euh, des moins beaux vêtements et tout, mais c'est pas grave. L'important, c'est que je sois heureux dans ma vie de tous les jours. Donc, euh, j'ai décidé de recommencer à faire des vidéos euh, le mois dernier. J'ai commencé à faire des lives et tout, des conneries comme ça. Et le support était vraiment incroyable. Vraiment, vous étiez super sympa. Bon, c'est sûr que j'ai moins de viewers qu'avant. Vu que comme j'ai dit, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont abonnés. J'ai quoi, 30 000 viewers. Je crois peut-être n'avoir seulement 2-3 000 personnes actives. Vu que, ben, ça fait quand même depuis 2012 que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est sûr qu'il y en a qui ont changé de métier, qui en sont plus intéressés à, à, par des vidéos Minecraft, qui ont changé, quoi. Il y en a, la plupart, il y en a d'entre vous, les gars. Quand même, j'ai commencé à faire des vidéos. J'avais 13-14 ans et je suis à 25 ans presque, là. Genre, c'est incroyable, quoi. Ça va faire ans que... Attends, quoi, j'ai quel âge déjà Ouais, j'ai 24 ans, je crois. Non, 23. Je suis né dans 97, donc ouais, 23 ans. Et non, 24. <rire> Bref, je sais plus mon âge. Mais en gros, j'ai commencé à faire des vidéos en 2011-2012. Et il y en a que j'ai grandi avec vous, les gars. Il y en a que. C'est incroyable. Il y en a vraiment que je connais depuis vraiment très, très, très longtemps. Et il y en a d'entre vous qu'on a grandi ensemble, il y en a qui sont plus intéressés par Minecraft, il y en a qui jouent à d'autres jeux comme Rocket League, euh, DFPS, ou même qui sont plus du tout sur le PC. Hein, c'est possible, il y en a qui ont changé la vie, euh, qui ont changé de leur destin de la vie, il y en a qui, sont des, qui ont des boulots de boulot, qui sont à l'université, qui ont plus le temps de regarder des vidéos. Et ça me fait vraiment plaisir. Je suis au pire des fois, il y a des gars qui reviennent de genre méga loin. Genre, dernièrement, sur mes streams, j'ai vu, il y a des gens qui sont encore abonnés depuis 2014, euh, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch. Je trouve ça juste incroyable. Et puis, euh, ben voilà, c'est ça qui m'a fait en fait donner le goût de reprendre euh, les vidéos. Vidéo, je vais pas vous mentir, je me, suis, je me suis dit, putain, il y a ces gens-là, mais il y en a qui me suivent encore, qui passent encore me dire bonjour et tout. Euh, puis voilà, je me suis rappelé à quel point c'était le fun de faire des vidéos, de connecter avec des, des gens partout dans le monde. Et puis que je pouvais partager ma passion pour les jeux vidéo et pour Minecraft avec plein de gens. Donc, j'en ai profité pour euh, décider de recommencer à faire des streams. Et il y a eu cet événement, la nouvelle mise à jour des Tarantula. Donc, ils ont décidé de me faire une mise à jour aussi. Ils ont rajouté euh, le nouveau spider dan Et il y a eu un bug, sa mère, que j'ai eu. Et j'ai décidé de le report euh, au, au staff d'Ipixel. Mais malheureusement, j'ai mis la vidéo en public. Donc il y en a plein d'entre vous qui ont, vu, euh, qui ont vu ma vidéo Parce que je parlais moitié anglais, moitié français Et toutes ces conneries Et euh, vous avez l'air à avoir bien kiffé Parce qu'il n'y a aucun dislike et genre 60 likes Donc euh, j'étais genre méga content Ça m'a redonné le sourire, je me suis dit ouais C'est vraiment le temps que je reprenne les vidéos Donc euh, le lendemain il y a eu les revenants 5 qui sont sortis Donc hier alors que moi je fais cette vidéo là Je me suis dit parfait, c'est une super bonne idée C'est parfait moment de recommencer les vidéos Donc je vais pouvoir faire des vidéos Comment faire les euh, comment battre le, les tiers 5 euh, Comment je suis devenu euh, à 1 billion de monnaie Sur le Skyblock où est-ce que j'en suis après maintenant presque deux ans sur Skyblock Mon inventaire, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce c'est quoi mes stuff, mon network, mon weight, tout ça euh, J'ai aussi prévu faire une vidéo, comment moi je me suis fait ma thune Comment vous, vous pouvez aussi vous faire de la thune euh, Comment faire des bons investissements, comment gérer les updates Et, euh, et tous ces, ces conneries-là, je me suis dit, je vais recommencer ça, c'est ça qui me fait plaisir Mais aussi, je veux recommencer... ou oh, je vais mourir euh, Je veux aussi recommencer le Skyblock, euh, pas le Skyblock, le Faction euh, J'attends juste qu'un bon serve faction réouvre. Je sais qu'il y a qu'un faction qui va réouvrir bientôt. Malheureusement, c'est pas du tout mon intention d'aller jouer sur K-Faction. Je vais sûrement faire une vidéo pour expliquer tout ça. Mais comme vous savez, j'ai vendu K-Faction il y a à peu près deux ans et il y a un an à peu près, j'ai été renvoyé de K-Faction, entre guillemets. Euh, donc, je ferai une vidéo pour réexpliquer tout ça vu qu'il y en a qui ça fait beaucoup longtemps qui n'ont pas compris. Je ne compte pas aller jouer sur K-Faction. Je ne supporte pas K-Faction. Je trouve que c'est euh, ce PvP. PVP. Est-ce que l'organisation ont décidé de faire. Euh, de contrôler le monopole un peu des serveurs Minecraft Et puis euh, je trouve pas ça top top en soi Je ferai une vidéo pour expliquer tout ça De toute façon ça va faire une vidéo drama ça, Les gens aiment bien les vidéos drama Mais en gros voilà euh, J'espère trouver un bon serveur PvP faction Ou un serveur qui va rouvrir bientôt Je crois qu'il y a Nexion ou Orion, un des deux qui va ouvrir bientôt. Ça, ça m'intéresserait peut-être d'aller jouer euh, dessus. Malheureusement, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai plus trop de potes, quoi. Il euh, faudra que je me trouve un nouveau groupe d'amis, comme ils sont tous euh, partis. Donc, il faudrait que je trouve un nouveau groupe d'amis pour jouer en faction avec. Mais t'inquiète, ça devrait se faire. Euh, je pense qu'il y a toujours Nathan qui voudra bien jouer en faction avec moi. Et... Euh... Et la salade, après euh, une faction de 3, ça se fait. C'est juste dur à compétitionner sur des serveurs et devenir riche rapidement. Mais je suis sûr qu'on pourra recruter certains d'entre vous qui voudront bien jouer avec nous sur des serveurs factions et recommencer à faire des skyblock, euh, des vidéos skyblock et des vidéos factions. Euh... Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui veulent que je rejoigne Palladium. J'ai vu là, sur mes lives, il y en avait euh, des gens qui, euh, qui disaient ouais, retourne sur Palladium, c'est méga bien. Je sais que dans le, dans le passé, j'ai toujours critiqué Palladium en disant que c'était pas un super de bon serveur. Mais à ce qui paraît, ils ont fait des trucs bien depuis. Donc on ira peut-être jeter un coup d'œil. Je vous dis pas à 100% que je vais faire des vidéos Palladium. Hein, c'est pas une promesse ou quoi. Je vais vraiment regarder pour un serveur où je pourrais vraiment bien m'y plaire et que je vais bien m'amuser. Et même s'il y a pas beaucoup de joueurs, mais tant que je m'amuse et que je fais des vidéos avec mon, mes potes, c'est l'important. Et qu'on s'amuse et qu'on se donne le sourire dans cette pandémie mondiale. Donc voilà, c'est un peu le, le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui s'est passé littéralement, pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos. Euh, J'espère que vous allez comprendre que je ne vais pas non plus euh, euh, être euh, 100% euh, faire des vidéos tous les jours et être à fond euh, moralement 100%. Je vais faire de mon mieux pour vous apporter des vidéos, pour vous redonner le sourire, vu que dans ce temps de pandémie, c'est ça qu'on a besoin. Et euh, aussi, je vais pas faire non plus 50 millions de vidéos sponsorisées. Hein. Je veux quand même garder un euh, éthique. Euh, de ma chaîne YouTube, les gars, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire Ouais, Mycons, euh, profites-en, tu sais, t'as besoin de thunes et tout, euh, fais plein de vidéos sponsorisées, c'est pas grave, on te supporte et tout. C'est pas mon but, je vais essayer quand même de faire euh, du bon contenu, je vais pas faire une vidéo, tout, chaque vidéo, des vidéos sponsorisées. Euh, je vais vraiment proposer quelque chose de bien, je vais proposer quelque chose qui va faire, euh, vous, faire rendre, euh, qui va vous faire rire, qui va vous, vous apprendre des trucs, c'est vraiment ça mon but, c'est pas non plus de juste devenir euh, reprendre plein de thunes et redevenir. Euh, millionnaire et être le mec le plus... Euh le plus casse du monde, quoi. Je veux vraiment, euh, je veux vraiment grandir et, euh, pouvoir faire des vidéos que moi, ils vont me plaire et aussi vous plaire. Et puis, par-ci, par-là, c'est sûr qu'il y a des comptes à payer, quoi. L'électricité, ça se paye pas tout seul. Euh, les dépenses, il y en a des fois à faire sur Skyblock, dépendamment des nouveautés qu'il y a. Il y a des trucs à acheter des fois en jeu. Les connais comme ça, c'est sûr qu'avec votre support financier, je pourra toujours m'en procurer. Donc, c'est sûr que des fois, il y aura des vidéos sponsorisées par-ci, par-là. Mais il y en aura pas à tous les vidéos. Euh, ne vous inquiétez pas. Aussi, si vous voulez être plus supportif et euh, être méga fan et tout ça, euh, si vous avez un compte Amazon, euh, connect... Amazon Prime connecté à votre Twitch, vous avez un sub gratuit les mois, je vais être honnête avec vous, ça me donne pas 5 dollars comme euh, vous pouvez peut-être le penser. Ça me donne 1 dollar sur votre sub gratuit, donc c'est déjà ça. Et si vous voulez vous acheter un petit sub à 5 dollars, ça me donne genre 3-4 dollars. Donc c'est les, les subs payants, c'est sûr que c'est mieux. Mais si vous voulez me supporter financièrement, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire via Twitch. Et les subs, euh, les subs à ma chaîne Twitch ont euh, accès à un giveaway spécial, à des giveaways spécial sur le Skyblock des Pixels dans le channel euh, giveaway sub et Nitro booster du Discord. Donc vous avez. Euh, plein de giveaways qui se passent là-bas, je donne environ 10 à 15 millions par semaine. Euh, en coins, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis, comme j'ai dit, vous me supportez, je vous supporte, et puis tout le monde est content. Et puis voilà, j'espère que vous comprenez. J'espère qu'il y en a sûrement qui vont pas vouloir, qui vont pas me kiffer, vu que voilà quoi. Mais bon, euh, au moins, aujourd'hui j'ai été honnête, j'ai dit les la... vraies choses, et puis euh, en espérant que vous, que vous soyez content, que je sois de retour avec ma motivation pour pouvoir vous proposer plein de tutoriels, de tutos et de trucs comme ça sur Skyblock. Qu eu euh, avant qu'on qu se laisse, les amis, je vais juste vous dire que j'ai décidé d'arrêter la série euh, parce que j'avais recommencé à zéro pour la. Les bonnes nuits raison qu en Qu'en fait la série c'était un peu de la merde Comme je jouais pas souvent et j'étais pas euh, motivé Qu'est-ce qui se passait c'est que je récoltais juste les minions Je vendais les minions Et on était déjà rendu à genre je crois 100 millions euh... Donc j'ai juste décidé de supprimer le profil Donc euh, si vous voyez ici j'ai juste un profil euh, Si je décide de recréer un profil Ça va être en mode Iron Man euh, C'est un profil où qu'on peut pas revendre d'items au bazar Et tout ça C'est vraiment tu peux pas trader avec personne C'est vraiment tu dois débloquer tes propres trucs Donc peut-être je vais faire un profil comme ça mais euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous intéresse ou si vous préférez que je reste sur mon vrai profil ou que je, le... je suis le mec le plus riche du pla... de la planète entière et que je décide de vous faire plus des tutoriels, comment gagner de la thune, comment avancer, comment battre certains boss, etc. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aimerais bien vous montrer une vidéo comment bien battre les tiers 5 facilement comme je l'ai fait depuis le début de la vidéo. Je suis pas mort une seule fois. Donc euh, voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur Skyblock, que je puisse répondre à toutes vos questions et puis euh, vous aider le plus possible sur Skyblock. Et puis moi, je vous dis à bientôt si Tycoons... Je vous aime, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. A bientôt les amis.